Bon ben voilà, j'avoue qu'au départ euh, je connaissais pas plus que ça Jean Le Cam. Mais bon euh, j'ai découvert avec la vidéo du, du sauvetage là. Et puis depuis bah ben, c'est vrai que je peux pas je peux pas trop m'empêcher de regarder quoi. Je suis un petit peu accro. Euh, comment ça se passe avant de <rire> Je ne vous ai pas fait tac tac tac depuis euh, quelques temps. Je suis euh, Voilà, voilà, faire un peu, euh, pour faire un peu, un peu de chez vous. Voilà. Voilà. la N'oubliez pas, hein. yes, we yes, we care. Care. Ciao. Oui, Kébin, je voulais savoir que vous en mettez sur la proposition commerciale. Euh bon ben là euh, j'ai commencé à établir une matrice euh, bénéfice-risque. Euh, ben, je vais peut-être partager mon écran. Alors, clac clac clac, hop. Et je pense que voilà, on s'identifie tous un peu à genre le calme là depuis le Covid, moi c'est. C'est un peu le tour du monde en solitude, quoi. Et oui, des fois c'est vrai que bon bah ben, ça déborde un peu sur ma vie privée, oui, c'est vrai. <rire> Oh Quoi ben là, on vient de passer les assorts, je suis pas mécontent Bon, on passe en levrette Allez, clac, clac, clac Là, on est euh, typiquement dans les effets du confinement, oui, c'est évident, hein, je veux dire. On excite les gens avec des histoires de première vague, deuxième vague, troisième vague. Alors forcément, le premier couillon qui se tape un creux de 8 mètres, ça suscite du désir. C'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, on a suffisamment euh, de données euh, qui nous confirment que Kevin euh, n'est pas un cas isolé. Voilà, on s'est mis au travail avec ma petite équipe. On a mis au point un traitement. Ça va pas faire plaisir à l'industrie pharmaceutique, mais ça devrait remettre Kevin d'un point en quelques heures. Hein. Alors mon petit Kevin, bien dormi Ouais, j'ai bien dormi, j'ai bien dormi cette nuit au moins à 3 heures. Là ce matin, euh, petit neige tranquille. Je me suis fait un petit pâté du matin, ça fait du bien. Et puis là, euh, bah là ça file là tout va bien. Bon par contre, je crois que je me suis un peu euh, fait chier dessus par un albatros, je sais pas si ça se voit. Clac clac clac. Là. Bon, voilà, mais rien de grave. Hein. Allez, ici on file. Et puis euh, n'oubliez pas euh, yes weekend. Oui, bon, me faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus, j'ai parlé de traitement préventif. Hein. Euh, Soyez honnête un petit peu dans votre travail. Euh, bon voilà. Après l'essentiel c'est de savoir que c'est pas une maladie contagieuse. Hein. Donc il euh, n'y a aucun risque à se faire, voilà. Moi je commence à avoir faim là, j'ai une petite envie de un blanc. Allez, clac clac clac Et n'oubliez pas, yes we come